Salut et bienvenue, petit tuto question-réponse consacré à Inkscape. On m'a demandé comment réaliser une lightbox. Pour cela, nous allons réaliser dans Inkscape 4 objets destinés à la découpe. Euh, là, on est dans Blender, ça permet de voir un petit peu ce que ça peut donner au final. Donc, il y a 4 couches ici. Une première couche avec le roseau qui est là. Une couche juste derrière avec les quatre petits arbustes, une autre couche ici avec la, la forêt, et puis une dernière couche, la quatrième en arrière-plan avec la lune ici et les, les petites étoiles. Donc on va aller dans Inkscape voir le fichier d'origine, voilà, qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Alors dans ce fichier d'origine, je vais prendre cet élément-là ici avec le roseau, je vais prendre ici les quatre petits arbustes, et puis je vais prendre également la petite forêt dont on va supprimer ici le reflet. Et puis on fera un quatrième plan qui correspondra à la lune. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà Donc là on a la lune avec les étoiles, ici on a la petite forêt, ici on a les quatre arbustes et puis là on a le petit roseau. J'ai fait une petite simulation en empilant les quatre éléments avec des couleurs et puis là j'ai essayé de faire une simulation en mettant un petit effet de lumière. Allez, on va tout de suite réaliser ça. Donc on va dans fichier, ouvrir, on va ouvrir le fichier d'origine qui sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir. Dans ce fichier avec l'outil sélectionner et transformer des objets, on va sélectionner cet élément-ci. Puis en appuyant sur shift, on peut additionner et rajouter celui-là, édition, copier. On va créer un nouveau document, un fichier nouveau. On va aller dans l'affichage, plein écran. Affichage ici, on décoche ici l'écran large de façon à avoir les petits pictogrammes comme moi. Et je vais aller dans édition, coller. On va cliquer sur un des objets avec le bouton gauche de la souris et puis venir comme ça mettre les objets comme ceci. Alors celui-là, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Alors pour zoomer, c'est plus, pour dézoomer, c'est moins. Pour sélectionner tous les objets, bah c'est la flèche noire, rectangle de sélection, je clique sur un des objets, je peux déplacer les trois comme ça. Alors pour les réduire, je vais cliquer sur la petite flèche là en appuyant sur CTRL et SHIFT pour les réduire par rapport au centre ici des trois objets. Vous voyez une petite croix, voilà, comme ceci. Alors je zoome en appuyant sur plus, je vais fermer ces petites fenêtres. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calque et objet, et dans la fenêtre calque et objet, donc j'ai le calque 1. Dans le calque 1 j'ai des images, on voit un petit pictogramme qui nous indique que c'est des images pixels. Et puis là j'ai des petits dossiers, c'est des groupes. Alors première chose à faire, on va tout sélectionner. CTRL A on peut tout sélectionner et puis on va cliquer là-dessus pour tout dégrouper. En cliquant plusieurs fois ici. Ce qui nous permet d'avoir, vous voyez, quelque chose de très très simple. Donc on a les images qui sont là. Et ces images, il va falloir les vectoriser. Là, j'ai sélectionné l'image avec les petits roseaux. Alors, on voit qu'elle est un peu écrasée. Moi, j'aime pas trop. Donc, je vais réinitialiser la hauteur et la largeur de cette image. Pour cela, je vais faire apparaître ici l'éditeur XML. Et je vais cliquer sur la petite croix de la hauteur et sur la petite croix de la largeur pour vraiment réinitialiser et avoir l'image d'origine, voilà, qui est très grande. Hein. Et cette image d'origine, on va la vectoriser. Alors, pour vectoriser une image, c'est très simple. Hein. On va dans Chemin, vectoriser un objet matriciel. Et là, on voit tout de suite, et là, on voit tout de suite l'objet vectoriel que l'on va obtenir si on clique là-dessus. Donc, je clique sur appliquer et je peux venir cliquer et déplacer mon objet vectoriel. Alors, comment je sais qu'il est vectoriel? Eh bien, si je sélectionne l'outil éditer les nœuds, on voit tous les nœuds de l'objet. Maintenant, je vais sélectionner mon image et la supprimer en appuyant tout simplement sur supprimer. Donc, une fois que j'ai cet objet, je vais réduire cet objet en cliquant sur la petite flèche et en appuyant sur CTRL. Je vais venir la positionner correctement dans mon cadre. Comme ceci. Voilà. Alors le cadre, c'est tout simple. Hein. Pour obtenir ce type de cadre, on fait tout simplement un premier rectangle. On va dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, c'est facile. C'est édition, dupliquer. Et on va réduire, par exemple, la largeur et la hauteur, admettons, de, de moins 15. Ici, et moins 15 en hauteur. Je vais mettre une couleur différente pour que vous puissiez voir. Et pour les aligner correctement, on sélectionne les deux. On clique ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée par rapport au dernier sélectionné. Et je vais cliquer sur ce petit picto pour centrer verticalement et ici pour centrer horizontalement. Voilà, j'ai mon petit cadre. Et après je vais dans chemin, je fais tout simplement exclusion. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient ce type de cadre. Voilà pour la petite info. Donc je peux venir supprimer ce cadre maintenant. Donc là j'ai ici mon roseau et puis là j'ai mon cadre. Et eh bien je vais unir ces deux objets. En faisant un rectangle de sélection avec l'outil euh, « Sélectionner et transformer des objets », je vais dans « Chemin » et je fais « Union ». Voilà, j'ai mon premier cadre. Alors, ce qui est embêtant, c'est que là, il y, y avait un contour sur mon cadre que je vais pouvoir enlever en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Ou alors, en, en cliquant sur la croix, et je peux venir glisser la croix ici dans le rectangle destiné à la couleur. Donc là, j'ai mon premier objet que je peux éventuellement renommer « Premier plan ». On va s'occuper du deuxième plan ici. Donc là, il me semble qu'il y a également une image... Bitmap, donc il va falloir la convertir. Comme tout à l'heure, chemin, vectoriser un objet matriciel, appliquer. Voilà, je vérifie, c'est bien un objet matriciel. Je supprime les quatre petits arbustes. Je vais cliquer sur mon objet et venir le placer correctement. Alors je le colle ici pour que ça se fasse un objet plus solide lorsqu'on va faire notre découpe. Je vais même l'agrandir un petit peu. C'est possible que les arbustes ne soient peut-être pas assez épais lorsqu'ils seront à découper, ça, ça risque d'être un peu trop fin. A voir. Donc comme tout à l'heure, rectangle de sélection, chemin, union, et on supprime le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris donc il nous reste cet objet là à faire maintenant donc toujours vectoriser l'image en cliquant sur appliquer hop, déplacer c'est bien un objet vectoriel on supprime l'objet matriciel on va placer correctement alors ce que je souhaite aussi c'est enlever éventuellement le reflet pour enlever le reflet je clique sur l'outil créer des rectangles et des carrés je zoom je mets une petite couleur à mon rectangle Voilà pour que vous puissiez bien voir donc je fais un rectangle j'appuie sur l'outil sélectionner et transformer des objets j'appuie sur shift pour sélectionner les deux objets et je vais dans Chemin et je fais tout simplement Différence Voilà. Donc je place mon objet comme ceci je vais l'agrandir en cliquant sur la flèche sur CTRL et SHIFT je vais supprimer les parties qui sont sur le côté donc comme tout à l'heure je fais un premier rectangle j'appuie sur SHIFT pour sélectionner les deux objets chemin différence je refais un rectangle chemin différence voilà. euh, si je souhaite agrandir un petit peu ici la partie du bas pour que ce soit un petit peu plus noir, avec l'outil éditer les nœuds, je vais sélectionner les deux nœuds, ici. Je vais cliquer sur un des nœuds en appuyant sur CTRL et je déplace vers le bas, voilà. Ce qui permet d'agrandir un petit peu la surface ici, c'est pas mal. Donc rectangle de sélection, chemin, union. Et on supprime le contour, comme tout à l'heure. Voilà, donc là je suis content, j'ai mes trois plaques que je vais pouvoir renommer. Donc ici ce sera deuxième plan, et celui-là troisième plan. On va rapidement faire la lune. Alors pour faire la lune, je vais faire donc un rectangle comme ceci. Je vais récupérer les dimensions de cet objet. Donc je peux aller dans édition, copier. Je sélectionne cet objet. Édition, coller les dimensions. Et je suis sûr comme ça d'avoir bien récupéré les dimensions. Donc ça je le mets en noir. Alors pour faire la lune c'est facile. Je vais faire un cercle. Ici. Voilà, je vais le mettre au-dessus de mon objet. Voilà, une grosse lune. Et puis je vais faire un autre petit cercle. Comme ceci, beaucoup plus petit. Alors je zoome en cliquant sur la molette. Je vais faire un premier petit cercle et je vais utiliser la fonction ici pulvériser avec des clones. Voilà, hop, je reste appuyé et puis comme ça je fais plein de petites euh, étoiles. Voilà c'est bon. Euh, je vais tout sélectionner comme ceci. Alors je ne sélectionne pas le, le cadre noir ici. Hein. Et je vais convertir en fait tous les clones en objet en cliquant là-dessus. Et après je vais dans chemin et je fais union. De façon à avoir uni euh, la lune et puis les étoiles. Et puis après je sélectionne le fond. Et je vais dans chemin. Et je fais différence. Voilà comme ça j'ai bien des trous partout. Alors maintenant on va simuler un petit peu les différentes plaques. Donc ça ce sera le premier plan, je vais le mettre en orange de cette couleur. Ça c'est mon deuxième plan, je vais le mettre une couleur comme ceci. Puis je vais le placer derrière en cliquant là-dessus. Hop, ça ce sera mon troisième plan. Une couleur un peu plus claire encore, je mets derrière. Et la lune, une couleur très, très pâle, voilà comme ceci. Et je mets ça derrière. On va sélectionner tout ça en faisant un rectangle de sélection. On va cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et Puis on va aligner verticalement et horizontalement. Voilà ce que ça peut donner. Alors là les arbustes, je vais plutôt les mettre sur la partie gauche en faisant un petit retournement. Voilà comme ça c'est peut-être pas plus mal. Alors après on peut préparer la planche pour la découpe. Donc on va tout simplement disposer les différents éléments comme ceci. Ou alors plus simple, on peut aller ici dans aligner et distribuer, tout sélectionner, CTRL A, aller dans Grille, mettre deux lignes, deux colonnes et cliquer sur organiser. Comme ça je suis sûr que tout est bien organisé avec ici la distance identique entre chaque objet. Et puis on, on agrandit tout ça en cliquant sur la flèche et sur CTRL. Voilà, là je vois qu'il y a une petite erreur. Ici il y a une ligne que je veux pouvoir supprimer. Voilà, je fais un rectangle et je supprime tous ces nœuds. Voilà donc pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.